Et bienvenue dans The French Toast, l'émission culinaire des Grinders et des Winners, présentée par moi Aujourd'hui nous préparons une recette proposée par notre camarade crypto-influenceur Savagy, de la même famille que la tarte de la disruptivité, et du fondant au c'est c'est le gâteau de la réussite. En réalité il n'y a rien de bière que cuisiner, c'est une perte de temps incroyable. Achetez du fil c'est ce qu'il vous reste de thunes dans des bitcoins cette recette, vous aurez besoin de plein de choses, donc on va voir étape par étape. Alors certes, un gâteau c'est inutile nutritionnellement parlant, c'est que du sucre. Alors certes, on pourrait faire un gâteau boosté, healthy, mais ça ne plairait qu'à des hippies, c'est-à-dire des losers. Mais on peut quand même optimiser notre préparation avec quelque chose d'utile, des oléagines, des noix. Et on va donc les mettre dans un essentiel de la réussite, une base solide. Vous aurez besoin de 75 g de sucre, 60 g de noisettes, 60 g de amandes et 25 g de eau. Niveau équipement, ce sera une plaque de cuisson, une feuille de papier sulfurisé, une petite poêle, un thermomètre de cuisson et euh... un mixeur. Pour commencer, on va mettre le four préchauffé à 170 degrés. Il faut qu'il soit aussi chaud que moi quand je me lève à 4h du mat pour le grind. On va mettre tous nos oeil sur la plaque. Ouais. Une fois que c'est chaud, four, faut que ça te pendant 2 minutes. On va prendre une poêle, ajouter le sucre, l'eau, et on va faire bien chauffer afin que ça atteigne 120 degrés. Ou si vous n'avez pas de thermosonde, des gros bouillons. Quand on apprend le 120 degrés, je vais couper le feu, ajouter les amandes et les noisettes, Je vais mélanger envers du feu, le sucre va cristalliser il y a des cristaux dessus. On va donc bien relancer le feu, de sorte à ce que le sucre refonde, et que cette fois on obtienne du caramel. Une fois que tout est bien enduit de caramel, on va le déposer sur une plaque. Tout bien répartir à plat, pour que ça refroidisse et que ce soit facile à casser plus tard. Une fois que tout a refroidi, on obtient une jolie plaque. On va aller casser en morceaux et mixer. En ça va permettre de pré-mâcher travailler à la machine afin d'éviter qu'elle survienne trop. On va continuer jusqu'à obtenir un résultat qui soit entre la pâte et le liquide. Maintenant que notre praliné est prêt, on va s'occuper du biscuit qui le rendra croustillant. Pour ça, on va avoir besoin de 85 ml de lait végétal. 10 g de sucre, 10 g de fécule de maïs, 30 de farine, 20 de margarine et une pincée de sel. Niveau équipement, on va avoir besoin d'un récipient, d'un fouet et on va aussi ressortir notre poêle. On va commencer par faire fondre la margarine dans le lait, afin d'avoir tout le liquide dont on a besoin ensemble. Pendant que ça fond, on va ajouter tout le reste, mélanger, puis on va y ajouter notre liquide étape par étape. Le résultat est très liquide et on va le mettre au frigo pendant 30 minutes afin qu'il s'épaississe. On va remettre le four à chauffer à 150 degrés cette fois. Damn, damn, damn, damn. On va vouloir que notre biscuit soit fin un maximum. On va mettre du papier suffisant sur une plaque et sur ce papier, on va étaler notre pâte au maximum pour que ça prenne un maximum de surface. Et puis on va au 30 minutes. Après 30 minutes, on va sortir le biscuit du four. On un petit peu que ça se refroidisse, puis on va le détacher et le casser en plein de petits morceaux. Bon, en vrai, moi j'ai une bonne partie qui n'est pas bien cuite, Donc, je vais remettre 5 minutes. On voilà, a notre praliné ici, et le biscuit là. Autant pourquoi On va prendre de quoi mélanger le biscuit avec notre praliné pour venir. Le biscuit praliné Top ou quoi Ça va faire notre base biscuitée, ça. Donc, idéalement, on voudrait que notre biscuit ait la même forme que le gâteau. Donc, on va prendre le moule qui nous servira pour le gâteau, ajouter du papier de et ensuite on va répartir au fond le biscuit et faire en sorte qu'il prenne vraiment bien la forme du moule. Puis, histoire que ça prenne bien la forme, ça va aller au congélateur. <tousse> Un truc important pour la réussite, c'est de toujours être au top. Et pour ça, nous allons avoir besoin de café. Pour votre crème, vous aurez besoin d'un fond de café, 60 g de margarine et 200 g de sucre de glace. Niveau équipement, il va falloir ressortir le fouet. Donc c'est simple, on va tout mélanger. Et puis bien battre avec le fouet. Alors au début, ça a semblé impossible. Au fur et à mesure, ça a changé de texture pour arriver à un truc vraiment lisse. Au top ou quoi pour le gâteau même, vous aurez besoin de 150 g de farine, 50 g de sucre, de yaourt de soja, un peu de bicarbonate de soude, 2 cuillères à soupe d'eau, un demi sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé. On va commencer par mélanger les yaourts, l'eau et les sucres. Ok, celle-là est la bonne, je sens qu'un Pikachu obèse va venir ensuite tous les trucs qui restent on va les mélanger oh là là là là là là là on ouvre et incorporer étape par étape je suis j'y pense je vais mettre le four à préchauffer à 200 degrés Au top, ou quoi On va avoir besoin d'un moule pour notre gâteau. Le moule qui est déjà en train d'être utilisé par notre base biscuitée Il va falloir donc expulser comme je ferais, un grinder qui a réussi dans l'immobilier et qui doit expulser des locataires gênants. Donc là, c'est bien, notre truc a un peu pris la forme déjà du moule. On va le remettre au congélateur pour qu'il qu conserve la forme. On va simplement verser tout ça là-dedans. ça ça ça ça va faire des problèmes ah, allez ça va direct au four pour euh, 17 minutes oh. au top ou quoi et maintenant il va falloir laisser reposer histoire qu'il se refroidisse un petit peu on va pouvoir commencer l'assemblage et pour ça je vais avoir besoin d'une assiette au top ou quoi le fond du gâteau c'est un biscuit donc venir le déposer Au top ou quoi Il va falloir qu'on y ajoute le gâteau et donc on va le démouiller. Bon, bien sûr, j'ai pas huilé donc ça va être la giga galère. Euh... C'est pas au top tout ça On va le couper en deux. Hop Donc j'ai posé ça sur le biscuit. Et je vais venir ajouter notre crème. Et les tailler. Mettre à peu près un petit peu moins que la moitié. On rajoute le dessus du gâteau. Et on va à nouveau ajouter de la crème sur le sommet et les côtés. Oh, il est trop chaud le gâteau. Oh, le con, j'aurais dû attendre. Euh. Voilà. Faut... Euh, mettre au frigo, peut-être Ouais, mettre au frigo. Et voici donc le gâteau de la réussite. Une base solide. Plusieurs niveaux de travail acharné répétés sur plusieurs jours, jusqu'à atteindre l'objectif fixé. Un peu de café, noisettes et amandes comme snack. Et voici le résultat. Alors certes, il a une sale tronche, mais l'essentiel, c'est qu'on sache qu'il est délicieux. De savoir j'ai réussi. Parfois il vaut mieux éviter de se fier aux apparences, après tout ce n'est pas parce que les choses ont l'air d'évoluer à l'encontre de nos désirs qu'à la fin on ne deviendra pas un, un, un résultat de, de, de qualité, hein Bref, nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode de The French Toast.